Romains, chapitre 1, versets 16 et 17. Alors, voyez sur quoi on, on prend nos notes, les prédicateurs, là, des petits papiers comme ça. Donc, j'ai dit, euh, OK, je vais prêcher ce texte-là. Je vais vous le lire, car je n'ai point honte de l'Évangile.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 C'est un texte qui, à lui seul, résume tout l'enseignement de l'épître aux Romains et, au fond, il résume tout l'enseignement de la Bible. Le but pour lequel toute la Bible a été écrite, ça, c'est un des textes qui le résume complètement. On peut juste, à partir de ce verset-là, de ces deux versets-là, annoncer la bonne nouvelle de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Alors, euh, mais là, comme il y a des jeunes parmi nous, il faut que, on m'a dit, il faut que j'en tienne compte, hein? Il faut à, à, à employer un langage que les jeunes peuvent comprendre. Mais chose étonnante, c'est qu'en m'adressant aux jeunes, je suis certain que les plus vieux vont comprendre. Vrai Bon. Alors, cette semaine, il y a eu un événement dans le monde du hockey. Peut-être qu'il y en a qui suivent ça. Est-ce que vous avez entendu parler de ce qui s'est passé avec les Flyers de Philadelphie? Oui, qui a entendu parler de ce qui s'est passé? Ah, Jonathan, oh, Daniel, OK, en arrière aussi, il y a quelques-uns. Alors, il y a un joueur qui s'appelle Ivanov Provorov. Bon, vous n'êtes pas obligé de l'apprendre par cœur, là, mais je... ça, c'est son nom. Euh, L'équipe euh, de Philadelphie voulait euh, organiser un grand événement ce, ce soir-là, avant le match, et ils ont euh, pour euh, favoriser l'inclusion des gens du mouvement LGBTQ+, sans le trop nom, le nom, je ne me souviens pas les autres lettres, mais, euh, et ils ont enveloppé, couvert les chandails, je ne sais pas comment, je n'ai pas vu l'image, mais juste le texte euh, de l'arc-en-ciel, hein, qui symbolise les couleurs de ce mouvement. Et pendant la période d'échauffement, et où est-ce que les joueurs sont sortis avec ces couleurs-là Ivanov, Provorov, un Russe qui est de religion chrétienne orthodoxe, l'Église orthodoxe et l'Église catholique étaient une seule organisation. Jusqu'au 11e siècle. Au 11e siècle, en 1153 à peu près, 1053, il y a eu une division. Il y a un, un, un côté s'est attaché à Rome, l'église de Rome, l'église romaine, l'église catholique romaine, et les autres, l'Orient, ils se sont attachés à l'église de Constantinople, qui est devenue aujourd'hui. Euh, euh, Istanbul, okay, la capitale de la Turquie depuis le 16e siècle, 1534 à peu près. Alors cet homme-là, durant la période d'échauffement, il, il a refusé de porter ces couleurs-là et même il est allé jusqu'à se retirer publiquement de la période de réchauffement. Et ça, ça a scandalisé tous les gens de ce mouvement qui ont commencé à protester. Mais l'entraîneur, au lieu de punir Ivanov, parce que là il amenait une mauvaise publicité sur l'équipe et sur la Ligue nationale, l'entraîneur qui n'est pas moins controversé, c'est peut-être l'entraîneur le plus controversé dans la Ligue nationale, John Tortorella. Vous le connaissez les fans du hockey, là, John Tortorella, c'est tout un homme, c'est tout un entraîneur aussi. Et lui, il l'a défendu devant les médias, devant tout le monde. Et il a défendu son droit et il a dit les joueurs sont libres de favoriser, d'encourager le mouvement qu'ils veulent. Ça, c'est une règle, non seulement dans l'équipe. Mais aussi dans toute la Ligue nationale. Et même la Ligue nationale est obligée de réagir pour reconfirmer leur appui aux joueurs. Mais pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que cet homme qui est envers et contre tous, le seul, peut-être qu'il y en avait d'autres qui partagent ses convictions, mais n'avait pas eu le courage de le manifester. Mais lui, il l'a manifesté et il a joué le match et l'équipe a gagné. Et euh, à la fin, comme toujours, les médias ont accès aux joueurs. Alors, l'équipe a demandé à Ivanov de se rendre disponible pour les médias. Or, tous les médias sont arrivés avec <rire> le micro devant sa bouche. <rire> Alors, ils ne sont pas allés vers d'autres joueurs, c'est celui-là. Explique-nous pourquoi tu as fait ça. C'est quoi le sens de ce que tu as fait Alors, il a fait juste une courte phrase, une courte déclaration. Il a dit, je respecte le choix de chacun. Et mon choix à moi, c'est de rester fidèle à moi-même et à ma religion. Alors, les, les... et là, il est parti. Il n'a pas voulu embarquer dans la controverse et puis de la nourrir. Il, il s'est expliqué, il a fait sa déclaration, et pour lui, c'est un joueur. Il dit, c'est mes convictions. Je n'ai pas honte de mes convictions. Je n'ai pas honte de ma religion. Je n'ai pas honte de ce que je crois. Je suis d'accord avec moi-même. Es-tu d'accord avec toi-même celui qui se dit « je suis chrétien »,« je suis disciple de Jésus », es-tu en accord avec toi-même? Suis-je d'accord avec moi-même ou bien j'ai honte lorsque je fais face à l'adversité ou lorsque je fais face à la critique, lorsque je fais face au dénigrement au mépris. Beaucoup de chrétiens se relâchent, ils ont peur, nous avons peur. Qui ne connaît pas la peur lorsque c'est le temps de témoigner ouvertement, publiquement Oh, on a deux qui n'ont pas peur. Bravo. Moi, j'avoue que c'est toujours mon combat et grâce à Dieu, à la, la victoire est beaucoup plus souvent aujourd'hui que ce l'était à une certaine époque. Alors, quand je vais à l'aéroport, comme aumônier, et puis là, ben, je vois tout le monde marcher et tout ça, ben, je dis, OK, qu'est-ce que je fais là? Je ne connais personne. C'est toujours des nouveaux, presque, à part les employés. Alors, mais les employés, tu ne peux pas toujours les aborder, ils travaillent. Alors, on fait quoi? Alors, et parfois, je voyais en moi-même la, la, la crainte d'aller vers les autres. Et, et en priant, et euh, euh, la dernière fois, j'ai demandé à Dieu, « dit Seigneur, là, je vais à l'aéroport, et puis je vais aller m'asseoir, puis amène les gens à ma table, s'il te plaît. Amène-les. Il y en a amené trois, un après l'autre. Quand il y en a un qui partait, l'autre venait, lui est parti, l'autre, troisième est arrivé. À ma table, je n'ai pas eu besoin de courir. Il y en a un qui était chrétien et les, les deux autres, non, il y a, les trois autres étaient des non-croyants. Et j'ai pu partager l'Évangile avec deux d'entre eux. Euh, nous devons avoir confiance. L'apôtre Paul dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile ». On va voir euh, pourquoi est-ce qu'on peut avoir honte des fois de nous-mêmes, de certaines choses qu'on a faites. Ou, euh, mais l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus, ça veut dire que la bonne nouvelle, c'est Jésus lui-même. L'Évangile, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. L'Évangile, c'est quelqu'un, frère et sœurs. C'est le Fils de Dieu, c'est Jésus. Et aussi, l'Évangile est appelé la bonne nouvelle de Dieu. C'est le Dieu créateur, le Dieu du ciel et de la terre qui a une bonne nouvelle à annoncer à l'humanité. Et l'évangile est appelé l'évangile de la paix parce que Dieu est venu offrir la paix il a envoyé son Fils pour établir cette paix par sa mort et sa résurrection sur la, de la croix. L'évangile est appelé l'évangile de l'espérance, l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, premier verset dans l'évangile de Marc, ou encore l'évangile de Christ, l'évangile de la gloire de Christ. L'Évangile éternel. La durée de cette bonne nouvelle-là, l'effet, le résultat, est l'éternité. Et l'apôtre Paul, il vient de dire, regardez verset 13 jusqu'à 15, juste avant. Il dit « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frère » que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, parce que je me dois, j'ai le vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile. Donc, si je prends euh, une pièce de monnaie, vous avez un côté où c'est écrit « J'ai un vif désir d'annoncer l'Évangile » et de l'autre côté « Je n'ai point honte de l'Évangile ». Voulez-vous qu'on le dise? Allez, répétez après moi, un côté « J'ai un vif désir d'annoncer l'Évangile » l'Évangile. Et l'autre côté, je n'ai point honte de l'Évangile. Puis on va voir pourquoi est-ce qu'il n'a pas honte. Un, parce que cet Évangile est une puissance de Dieu. Ce n'est pas une puissance terrestre. L'Hydro-Québec tire sa puissance électrique de la terre. N'est-ce pas? De l'eau, des roches, etc., des filages. Ils ont, ils ont des appareils pour produire cette énergie-là. L'énergie énergie qui fait rouler nos autos, ça vient de la terre. Et, mais cette, mais cette énergie-là, quelque puissante qu'elle est, elle n'a aucun pouvoir sur la mort. Vrai? Elle n'a aucun pouvoir. T'as beau te brancher celui de Québec, mille, allez, vas-y, tu vas mourir pareil. C'est vrai? Oui. Tu peux faire autant d'argent que tu veux, l'argent ne va pas rallonger tellement ta vie. Tu vas quand même mourir. Puis tu vas tomber malade en attendant, puis tu vas avoir de la misère dans ta vie, etc. Ça n'empêche pas le malheur d'arriver même aux riches. Maintenant, les, euh, les jeunes, est-ce que vous connaissez beaucoup de champions du monde dans quelques domaines que ce soit? Des héros? Oui, vas-y, dis-le, euh, Mathis. Nommez-moi-en un, un champion. N'importe quoi. Ah, j'étais certain, je pensais à lui euh, toute la soirée hier. Michael Jordan, Oh, vous connaissez Michael Jordan? Quelques-uns, hein, ceux qui connaissent... Mon ami, mais qu'est-ce qu'il faisait, Michael Jordan? Il faisait quoi? Hein? Prenez un ballon qui coûtait quoi? 15, 20 piastres? Mettons 50 parce que c'est oui, la Ligue nationale, tu Bon, coûte 50. Mais qu'est-ce qu'il fait avec? Il s'en va le mettre dans le panier. prend le ballon, mets dans le panier. Prends le ballon, met dans le panier. Ben oui, mais il y a beaucoup de joueurs qui font ça, mais lui, il en a fait plus que les autres. On se comprend. hein, ça prend beaucoup d'habileté puis d'entraînement. Il faut savoir dribbler puis tout ça. C'est un jeu d'équipe. Hein? Mais n'empêche que la puissance de Michael Jordan, c'est qu'il mettait, faisait plus de paniers que n'importe quel autre joueur. Et il est le champion. Il y a il d'autres champions Georges Saint-Pierre avec le la UFC, le, le, le combat, hein, dans le combat, là. Donc, il a été champion du monde. Lui, lui, c'était... Son travail était de cogner sur les autres. Et puis, lorsqu'il <rire> Puis, s'il cognait plus fort que les autres, et puis, il mettait un accord, alors là, il était le champion. Il sortait là amoché, lui aussi, quand il y avait le dernier combat, il y a quelques années, là, il était, il était plus amoché que celui qui a perdu. Mais celui qui a gagné. Et mais donc euh, et, bon, lui, il est devenu multimillionnaire. Mm -hmm. Jordan dans les 100 et 100 millions, tu sais, il, il, a, il a fait énormément d'argent. Ok, un autre champion. Mais moi je veux dire quelque chose. C'est l'Indien, c'est pas une championne. Oui, j'arrive. Oui, c'est l'Indien. C'est l'Indien. C'est une championne dans le dans le champ. Ok. Oui, vas-y toi. Michael King. Oh. Ah oui, il est de Sainte-Eustache. Hein? Tu ne savais pas ça, hein? Ah! Ma, mon ami, il perd jamais ou presque, ce gars-là, sur euh, la planche à neige. OK? Le ski à bosse. Le ski à bosse? Ah oui, oui, le ski à bosse. Oui, oui, mais avec une planche à neige. Ce n'est pas sur des skis. Sur des skis? Oh OK. C'est du On me dit que c'est du <rire> OK. Maintenant, ces champions-là, parce qu'on peut continuer, il y en a des dizaines et des centaines de champions dans différents, celui qui mange le plus. C'est celui qui, tu sais, alors, c'est dans, dans tous les sports. Maintenant, toute cette force de ces meilleurs, de ces champions-là, est-ce que c'est assez... Est-ce que le Michael Kingsbury, est-ce qu'il est capable d'aller mettre les, les ballons dans le panier autant que Jordan? Ou autant que d'autres joueurs? Non, il n'a pas ce pouvoir-là. Est-ce qu'il est capable de parler l'arabe? Non, il n'est pas capable. Michael Jordan, est-ce qu'il est capable de parler l'arabe? Non, moi, je suis capable. Donc, moi, je suis un champion de celui là, parmi nous, là. Mais tous ces hommes-là, ces femmes-là, ces champions tirent leur énergie de la terre, d'eux-mêmes. Et, et ça consiste en peu de choses, finalement, dans la vie. Ça change quoi dans la vie de mettre un ballon dans le panier? Oui, il va devenir millionnaire, puis il, il va en donner, il va faire beaucoup de bien avec. On s'entend, OK? Mais l'action elle-même. Pas, ça ne change pas la vie de quelqu'un là. L'être humain a de gros problèmes. Je, il a au moins cinq gros problèmes. Et peu importe qu'il est champion, peu importe qu'il a une, une voix céleste, moi, j'aimerais entendre Dion chanter la gloire de Dieu. Ch chanter non pas pour le plaisir de ce monde, avec des affaires de ce monde. Moi, j'aimerais l'entendre chanter. J'ai prié pour elle pendant des années. Là, je me suis relâché, là. Je devrais recommencer, là. Euh, mais il y a cinq grands problèmes. Premièrement, tous les êtres humains, incluant tous ces champions-là, ils sont recherchés par la justice. Vous saviez ça? Ils sont recherchés par la justice. Normalement, la justice recherche qui? Les malfaiteurs. Les, malfaiteurs, les voleurs, les criminels, les hors-la-loi. Mais voilà, la justice de Dieu recherche tous les êtres humains pour les juger. Et la force que les champions ont, c'est du néant, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir de faire face à la justice. Deuxièmement, si la justice de Dieu recherche les hommes, c'est parce que les hommes sont des pécheurs, c'est des menteurs. Voilà. C'est des voleurs, c'est des orgueilleux, c'est des égoïstes, c'est des incrédules. Voulez-vous qu'on ajoute Adultère, ivrogne. Quoi encore On peut les nommer Blasphémateur, meurtrier, haineux, égoïste, jaloux, hypocrite. Dieu accuse l'humanité de tous ces péchés-là. Et il dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Toute la gamme. Encore les jeunes, vous savez où on est là? Euh, quand ça joue... Les bons joueurs, ils jouent selon le sens du jeu, n'est-ce pas? Et aussi selon les règles. Et lorsqu'ils ne respectent pas les règles, qu'est-ce qui arrive? Pénalité. Deux minutes, quatre minutes, cinq minutes, dix minutes, match. Pas pire, hein? Plusieurs matchs. Dans les êtres humains, quand Dieu les a créés, c'était pour jouer selon le sens de la vie. Le jeu, c'était de vivre, de jouir des bienfaits de Dieu, de se multiplier, de remplir la terre. Une bénédiction magnifique. Et selon les règles, Dieu a donné juste. Deux règles. Tu pourras manger, mon ami, c'est une bonne règle. Tu pourras manger tout ce que tu veux. Et deuxièmement, de cet âme-là, tu ne mangeras pas, car le jour tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est la pénalité. Il y a une pénalité si tu ne respectes pas la règle. Or, malheureusement, nos premiers parents, on sait quest ce qui est arrivé, ils ont désobéi, et là, ils ont dit, non, c'est nous autres qui va faire les règles. Or, les règles de Dieu et le sens du jeu de Dieu, de la vie, était que ça rendait les hommes heureux, qui vivaient en paix, qui allaient se multiplier dans le bonheur avec leurs enfants et en harmonie avec l'environnement, avec la terre que Dieu a donnée. Mais maintenant que l'homme, il a pris les règles dans ses mains et a commencé à dire « non, mentir, c'est correct, voler, c'est correct, tuer, c'est correct. Alors, ça donne le monde dans lequel nous sommes. Guerre, bruit de guerre, divorce, querelle, les prisons sont pleines, les hôpitaux sont pleins. Ça, c'est de ce qu'on sait. Alors, euh, et Dieu, troisième problème. Il déclare toute l'humanité coupable. Donc, toute l'humanité est hors-jeu. Toute l'humanité a transgressé la loi de Dieu, les règles de vie de Dieu. C'est comme ça que Dieu juge ça. Toute l'humanité, la preuve que c'est le cas, tout le monde meurt. On est d'accord? Si on arrête d'enfanter, si on arrête d'enfanter de nouvelles personne, en moins de 100 ans, il n'y a plus aucun être humain sur la terre. Avez-vous déjà pensé à ça? Si on arrête d'enfanter, en moins de 100 ans, il n'y a plus aucun être humain sur la terre. Est-ce que je me trompe? Parce que tous sont destinés à mourir, parce que tous ont péché, tous se sont rebellés contre Dieu. Ils se sont détachés, séparés de Dieu. Ils sont devenus des étrangers à la vie de Dieu. Et ils sont devenus familiers avec le mal. Et ils vivent avec le mal. Et Dieu a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Comment éviter la mort? Il n'y a aucun champion qui est capable d'éviter la mort. Et s'il meurt, il n'y a aucun champion qui est capable de sortir de la mort, de ressusciter. C'est un échec complet, hors-jeu, disqualifié. Et euh, la Bible dit, après la mort vient le jugement. Il y a un jugement après la mort. Il n'y a pas de réincarnation, oubliez ça. Après la mort, vient le jugement. Et l'apôtre Paul dit, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Il faut répondre. L'homme doit et il va répondre de ses actes, de ses pensées, des motifs de ses actions. Pas seulement de ses actes, mais des motifs. Des pensées, on peut pécher en pensée. Et finalement, cinquième problème, gros problème, c'est qu'on a une nature humaine déchue, corrompue, mortelle. On a une nature humaine mortelle et qui nous fait toujours pencher vers le mal. Si ce n'était pas de l'action de Dieu pour freiner le mal, dans la vie humaine, alors il nous arriverait ce qui est arrivé au monde du temps de Noé. Dieu a dit, l'Éternel fut affligé dans son cœur parce qu'il voyait que le cœur des hommes tournait vers le mal. Alors ça, c'est une mauvaise nouvelle, mais il faut être réaliste. Et il faut être clair avec ça. Alors, mais voici, Dieu dit, « Puisque l'être humain, il n'y a pas de champion qui peut venir de l'humanité pour la sauver de la mort, du péché, du jugement, » De la justice de Dieu, de cette nature humaine déchue, mortelle, puisqu'il n'y a, a pas de champion. Il y a 8 milliards d'êtres humains actuellement sur la Terre, 8 milliards, et ils ont tous la même nature, ils se sont tous des pécheurs. Il n'y en a pas un qui est vraiment qui est meilleur que l'autre, oui, dans la conduite humaine, oui, mais devant Dieu, devant la justice de Dieu, sont déclarés coupables. On n'a pas besoin d'attendre. Il n'y aura pas un autre procès là. Oui, peut-être uh, dans Apocalypse chapitre 20, mais ce ne sera pas vraiment un procès. Le procès a déjà eu lieu et Dieu a déjà déterminé qui est coupable. Et, euh, mais voilà, c'est que ce champion ne peut pas venir de l'humanité. Il, il doit venir d'ailleurs. Et d'où est-ce qu'il vient, ce champion? Il vient du ciel. Et Dieu a envoyé son fils, comme le champion, mon fils, va et triomphe de tout ça. Triomphe de tout ça et sauve l'humanité. De ma colère, de ma justice, sauve-les. Et Jésus est venu avec la justice de Dieu à donner, à offrir gratuitement à ceux qui ne l'ont pu, ceux qui sont condamnés déjà. Il, et le péché n'a pas de pouvoir sur lui. Jésus a été capable, pendant sa vie terrestre, à vivre parfaitement selon les règles de vie de Dieu. Parfaitement, jamais qu'il n'a cédé. Ensuite, il amène le don gratuit de la vie éternelle. Il amène, euh, euh, il amène aussi l'assurance du salut. Il dit Celui qui croit en moi, il ne vient pas en jugement. Waouh Ouh, ça prend tout un exploit. L'être humain n'est pas capable. Il va venir en jugement. Après la mort, vient le jugement on l'a dit. Mais Jésus dit, « Celui qui croit en moi, il ne viendra pas en jugement. » Et Paul dit dans 8 chapitre 8 de Romain, « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » euh, Mais pour ça, il y a un prix pour ça. Il fallait payer. Jésus ne pouvait pas juste venir faire ça comme ça, donner ça comme ça. Dans le hockey, il y a un gardien numéro un, puis un gardien numéro deux. N'est-ce pas les fans? Il y a deux gardiens de but. Quel est le meilleur, le numéro un ou le numéro deux? Un. Qui joue le plus souvent? Un ou deux? Un. Pourquoi le deux? Au cas où? Il arrive quelque chose au premier. Oui. Oui. Tu dire ça, hein? Ok, c'est bien. Donc, on dit, notre gardien de but, le meilleur, c'est numéro un. Mais là, au cas où, ou pour lui donner un peu de repos, on va à où, qui, si jamais il est disqualifié, ça nous prend un substitut, un gardien substitut. Oh, le gardien substitut est moins bon que le premier. On est d'accord? Tous d'accord? Les joueurs de basket? Vous êtes d'accord avec ça, là? On a, on a des joueurs de basket ici, là. Il y en a qui benchent. Hein? Il y en a qui sont ils restent sur le banc comme substitut au cas où il y en a qui se blessent ou qui est disqualifié ou quoi que ce soit. Et on l'envoie. Il n'est pas aussi bon que le premier. Il fait de son mieux, mais voilà. L'humanité entière, comme je l'ai tantôt, s'était disqualifiée. Dans le fond, aujourd'hui, il faudra planter 8 milliards de croix pour chaque être humain qui est déclaré coupable, pour qu'il soit crucifié, parce que tous se sont corrompus. Mais Dieu dit, je vais en planter une. Et mon champion, le meilleur que j'ai, le meilleur de l'humanité, il l'a prouvé, il l'a démontré, c'est lui que je vais envoyer comme substitut. Le substitut est meilleur que ceux qu'il remplace. Ceux qui le remplacent sont disqualifiés. Et c'est lui le meilleur, le substitut, qui va à la croix pour affronter la justice de Dieu, pour affronter la mort, pour affronter le jugement pour le subir, le porter, ce jugement, à la place de ceux qu'il remplace. Mmh. Jésus est mon substitut. Qui veut dire Jésus est mon substitut, honnêtement? Jésus, Jésus est mon substitut. Qui d'autre? Allez, affirmez-le. Est-ce qu'on a honte de le dire? Parce que c'est la vérité. Jésus est mon substitut. Ce n'est pas juste une petite affaire, là. C'est le cœur de l'Évangile. C'est le cœur du salut, frères et sœurs. Cela ne te coûte rien à moi non plus. Le prix, c'est Jésus qui l'a payé. Parce que toi et moi, on n'est pas capable de le payer. Mais le don gratuit est entièrement pour toi et pour moi. Le prix, c'est lui qui le paye, mais le résultat, le don de la justice, le don de la justice, c'est sa justice à lui. celui qui est parfait. Et sa justice, Dieu, il la met sur notre compte. Il nous favorise parce qu'il a payé à notre place. Ça, c'est la bonne nouvelle de Dieu, amplement puissante pour sauver, « Quiconque croit ». Ce qui est magnifique, c'est que Dieu n'a pas rendu ça compliqué Le, pour que l'homme puisse jouir, recevoir la justice de Dieu, l'approbation de Dieu. C'est la foi. C'est cet acte du cœur où est-ce que l'être humain place sa foi, sa confiance Jésus-Christ. Alors, j'aimerais, en terminant, faire un appel. Il y a peut-être parmi nous des personnes qui n'ont pas cru en Christ, qui sont disqualifiées. Peut-être tu ne le comprends pas, mais ce qui est plus important de comprendre intellectuellement, c'est de croire ce que Dieu dit. Moi, le jour où j'ai cru, pas parce que j'ai compris, je ne comprenais pas. Oui, j'étais un pécheur, oui, oui, oui, mais que je mérite la mort. Quoi? Moi? Je ne comprenais pas. Mais dans mon combat, dans ma conversation avec Dieu, j'ai dit « Dieu ne peut pas se tromper. Il ne peut pas mentir. J'ai cru. » J'ai cru que ce qu'il dit est la vérité. Et c'est comme ça que le Seigneur est venu me chercher. Peut-être que tu as besoin, ce matin même, de te réconcilier avec Dieu, de répondre à son appel, de confesser... Là où tu es, si tu veux, prends le temps, un moment. Confesse tes péchés à Dieu. Confesse-les. vous, sois honnête. N'aie pas peur de Dieu. C'est tout ce qu'il demande pour qu'il te sauve, pour qu'il partage avec toi la, sa justice, son approbation, son salut son pardon complet. Mais il faut que tu sois honnête pour te repentir. Et de croire en ton substitut, celui que Dieu a envoyé pour te remplacer sur la croix. Pour recevoir à ta place, mon ami, le jugement, la peine de mort. Il a tout reçu sur lui. Si tu as besoin d'aller plus loin, tu as besoin que quelqu'un te conseille, t'accompagne, viens me voir tantôt, après le cœur. J'aimerais aussi lancer un appel aux croyants, aux disciples. Peut-être tu t'es relâché dans ta marche avec le Seigneur. Peut-être tu es trop distrait, mon frère, ma soeur. Il y a tellement de choses qui nous distraient dans la vie. Tu as besoin, toi aussi, de te reconsacrer. De t'offrir à Dieu. Offrez vos corps un sacrifice agréable à Dieu pour servir, servir le peuple de Dieu. Prends conscience que Jésus est ton substitut. Il s'est donné totalement à toi. Donne-toi totalement à lui. Peut-être que tu as honte de l'Évangile, tu as honte de témoigner. Peut-être que ça te dérange de témoigner parce que tu ne vas pas perdre tes amis. Parce que tu ne veux pas que le visage des gens change à ton égard. Mais prends conscience qu'il n'y a rien de honteux en Jésus. Il n'a jamais menti, il n'a jamais fait de mal. D'ailleurs, quand ils l'ont crucifié, ils ne l'ont pas accusé de rien. Ils n'avaient aucune accusation à porter contre lui, la seule chose. Ils ont dit, toi, tu es un homme, tu te fais Dieu. Ça, on ne l'accepte pas. Même s'il a donné toutes les preuves, démonstration. La seule accusation, tu t'es fait le fils de Dieu, donc égal à Dieu, et tu dois mourir. Mon frère, prends conscience. Ma soeur, prends conscience. Jésus désire, il attire des disciples entièrement consacrés. pour qu'ils soient ses témoins dans leur milieu. Alors, toi aussi, tu as besoin d'accompagnement, d'aide, d'encouragement. Je vais demander à Yann tantôt de venir ici. Et vous pouvez vous approcher et on va prendre du temps avec vous pendant que les autres se retireront pour le repas. D'ailleurs, euh, Émile va nous donner quelques annonces. Mais prenons un moment de prière. S'il vous plaît, prions.